On est réunis dans un, dans un festival qui s'articule qui autour de... <rire> Je sais pas quels sont les... <rire> autour de l'autonomie... Du oh. partage Non, c'est pas, c'est quelque chose qui a sauté. C'est encore pire, là. Non, c'est mieux. Donc peut-être, Pierre, si tu avais envie de partager sur, euh, euh, sur, euh, sur, sur l'autonomie, tu vois, le quelque chose comme ça, autour de euh, l'autonomie alimentaire, euh, notamment qui se traduisent dans les projets de Terre et Humanisme, mais aussi les projets Oasis, d'où c'est parti, de quelle euh, quel essence c'est parti, tu vois, tu, avais, tu as beaucoup écrit là-dessus et tu as beaucoup à partager sur, euh, sur euh, l'esprit de l'Oasis en fait, d'où ça vient et voilà, -ce que, comment ce n'est plus euh, et un groupe de, de Baba Cool qui fument la moquette, pardon, je, pour les Baba Cool qui fument la moquette, voilà. Mais c'est bien plus largement aujourd'hui euh, quelque chose qui, qui intéresse les gens de, de re-questionner leur, euh, leur vivre ensemble. En tout cas, grand merci pour les organisateurs de cette rencontre, grand merci à vous toutes et tous d'être là et de me faire l'honneur de votre présence. Euh, en fait, j'ai un peu le trac, parce que je ne sais pas par quel bout commencer. compte tenu que les problématiques sont aujourd'hui extrêmement larges et vastes, et qu'on ne peut pas nier que nous sommes dans de grandes incertitudes. Et la, la formule de Fournier, nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons, eh bien, ça se confirme de plus en plus aujourd'hui. Est-ce que nous savons où nous allons Voilà, c'est le grand problème, la grande question. C'est-à-dire qu'elle va être la suite de l'histoire. Puisque l'histoire actuellement, elle est dans une forme soit de déclin, soit de transition, en fonction de ce qu'on en fera. La transition est là. Alors, elle offre un nouvel espace d'innovation. Ce que je constate, c'est que cette innovation, votre, votre présence ici est la preuve qu'il y a une nouvelle créativité. Euh, on peut dire que la société civile est pleine d'initiatives formidables euh, et que le politique, moi je ne critique pas les politiques en tant que telles, mais je pense que la politique est de moins en moins en phase avec les réalités du monde d'aujourd'hui C'est-à-dire la politique n'est plus, euh, soit elle est enlisée dans une logique de laquelle elle a du mal à sortir, cette logique qui aboutit d'ailleurs à cette obsession de la croissance économique, de, euh, du développement indéfini, etc., qui est une aberration par rapport à la réalité du monde d'aujourd'hui, on ne peut quand même pas croître indéfiniment euh, dans une planète qui est elle-même limitée. Et quand on examine les, la réalité du genre humain, alors je ne parle pas simplement des nations, c'est ce que je disais le, le, tout à l'heure à Lise en particulier, en disant, en, en disant qu'aujourd'hui, les problématiques qui sont traitées concerne de plus en plus le monde occidental et qu'on se replie de plus en plus sur la problématique occidentale et un Occident qui est lui-même en crise. Alors, et, et à côté de cela, évidemment, quand on essaie d'élargir la problématique à la planète tout entière en termes d'espèce de humaine, où va l'espèce humaine, qu'est-ce que veut l'espèce humaine Alors là, le problème est, et la réponse est, est extrêmement compliquée puisque on peut évaluer à un cinquième de la population du globe qui consomme les quatre cinquièmes des ressources produites sur la, sur la planète. Et en même temps, on est dans ce système, c'est pas simplement répondre aux nécessités, aux besoins des, des, des, des, de l'espèce humaine, puisque nous allons au-delà de la nécessité pour rentrer dans une phase d'hypergaspillage, c'est-à-dire de dissipation inutile, du coup, euh, on est obligé maintenant de repenser à ce que la planète pourra supporter en quelque sorte euh, une, une humanité insatiable. Alors très souvent, on invoque la démographie en disant c'est parce que nous sommes trop nombreux que ça ne va pas. Eh bien, euh, c'est très souvent ceux qui sont bien repus qui disent ce genre de choses. Parce qu'en fait, euh, on sait que la famine euh, affecte une catégorie sociale qui est la catégorie de ce qu'on pourrait appeler les pauvres de la planète les, les pays plus ou moins émergents, les pays etc et que le monde occidental est dans, est dans une hyper consommation et c'est on évalue à peu près à 30 à 40% le ce que nous faisons d'inutile, qui ne sert à rien qui ne sert pas la vie et en plus de cela il y a une perversion quand même profonde, c'est que nous servons beaucoup plus la mort que la vie. Et quand on, ce que, je, ce que je veux dire par là, servir plus la mort que la vie, il y a qu'à voir le lobby des armements, ce que, ce que coûtent les armes, ce que coûtent eh, tout ce que nous faisons pour détruire, nous entre détruire, c'est absolument considérable. Et quand on aboutit évidemment à l'apothéose qui est l'apothéose, disons, de l'imbécilité humaine, la bombe atomique, où nous pouvons aboutir finalement à une espèce d'apocalypse que, que l'humanité peut elle-même produire contre elle-même. Donc, donc aujourd'hui, nous sommes dans une démarche où l'être humain détruit. Il est destructeur tous azimuts. Les humains se détruisent entre eux et détruisent le, ce, ce, ce de quoi ils dépendent pour leur propre survie. Alors ça pose la question, euh, évidemment, est-ce que, est que il y a possibilité de changer de paradigme de façon à ce que ce paradigme puisse prendre en compte les réalités du monde aujourd'hui et définisse un mode, un mode de... de vie qui soit conforme à la réalité ou bien est-ce que c'est une fatalité qui, euh, euh, contre laquelle nous ne pouvons rien. Si je suis ici euh, avec vous et avec beaucoup d'émotions de... et de bonheur avec vous, c'est parce que je crois vraiment profondément qu'on peut changer le monde on ne pourra certainement pas le changer sur les ba la base du principe et des dogmes qui ont prévalu jusqu'à maintenant il se trouve que j'ai tenté à, il y a très longtemps euh, partant de la ville que nous avons même choisi nous euh, en 1961 d'un retour à la terre euh, ce retour à la terre était déjà argumenté par le fait enfin euh, disons euh, motivé par le fait que je ayant beaucoup fréquenté les philosophes je me suis rendu compte d'une part que les philosophes ne s'entendaient pas entre eux parce que c'était toujours la question mais le genre humain à quoi ça sert à quoi sert le genre humain est-ce que le genre humain euh, euh, c'est simplement une euh, disons un genre supplémentaire ou est-ce que nous avons une toute autre mission à accomplir sur cette planète que simplement la piller la dégrader et nous entretuer. Et partant de cette question euh, lancinante, euh, on fréquente les gens, les philosophes, qui, disent, qui, qui essayent en quelque sorte d'élucider certains problèmes du destin collectif et de l'humanité. Et malheureusement, eh ben, on trouve que les philosophes eux-mêmes ne s'entendent pas. Il y a des philosophies. Il n'y a pas une philosophie une qui fait l'unanimité. Et donc, une fois que vous avez vu tout cela, ben, finalement, vous vous dites, mais finalement, je rejoins Socrate qui dit, euh, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est vraiment la réalité aujourd'hui. Qu'est-ce que nous savons Voilà. Si nous, si, nous, si nous étions éveillés, ben, le monde ne serait pas ce qu'il est. Parce que nous avons beaucoup d'aptitudes. Mais ces aptitudes ne sont pas organisées en système intelligent. Si des extraterrestres nous étudient, je ne pense pas qu'ils puissent, ils puissent dire que nous sommes intelligents. Nous ne sommes pas intelligents. Donc arrêtons de croire que nous sommes intelligents quand nous voyons ce que nous faisons du monde. Par contre, nos aptitudes sont énormes. Nous pouvons faire des miracles technologiques, mais ces miracles technologiques ne nous font pas évoluer vers le bien. Bien au contraire, euh, les antagonismes augmentent. Il n'y a qu'à regarder les... les, les observer ce qui se passe dans l'actualité, aujourd'hui même, vous, vous ouvrez la radio, vous regardez la télé, qu'est-ce que vous voyez Eh bien, vous voyez des guerres, vous voyez des massacres, vous voyez des, des outils à tuer de plus en plus perfectionnés, etc. Et si vous regardez l'autre élément, est-ce que l'humanité évolue vers une convergence qui va l'apaiser et qui va nous faire comprendre que nous sommes sœurs et frères de destin et que c'est c'est là, notre, euh, là ce, que nous, ce que nous devons accomplir, et eh bien ça se fait de moins en moins. Voilà. Alors ce préambule, on pourrait encore le prolonger en disant, euh, euh, on ne va pas faire le, le catalogue en quelque sorte de, euh, de, des désastres de l'humanité, si nous faisions le catalogue, on se rendrait compte que ce, ce catalogue, c'est en, en plusieurs volumes, euh, les exactions et les difficultés que nous avons aujourd'hui. Alors, existe-t-il euh, existe une vie avant la mort Toute la question est là. Et qu'est-ce que « exister » ah, Une vie après la mort, on n'en sait rien. Enfin, moi, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des gens qui savent. Existe-t-il une, une vie avant la mort ben, Je me pose la question. Voilà. Que veut dire « vivre » Est-ce que c'est arrivé au monde, souffrir, besogner, partir, ou est-ce que nous avions quand même autre chose à faire Alors il y a quelques années, moi je me, me posant la question, puisque euh, nous, avons, euh, réalis, euh, nous avons en quelque sorte rompu avec la logique en 61 pour faire un retour à la Terre, et eh bien euh, au fur et à mesure, bon, euh, on, on, on s'est posé la question sur le pourquoi des exactions, j'ai été ouvrier agricole. Dès, dès que j'ai été ouvrier agricole, j'ai appris que l'agriculture, ça, ça fonctionnait avec des poisons. Ce qui va évidemment fait me, me sortir de, de, de cette logique-là pour gérer les choses autrement. Donc je suis un, un agriculteur bio précoce. Je suis devenu ensuite un agroécologiste parce que quand je suis allé en Afrique, je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas seulement de de nourriture, mais il s'agit aussi des, des dégâts produits sur l'environnement lui-même. Et, et là, j'ai vu que l'humain pouvait participer aussi à la dégradation de son milieu, parce que euh, voilà, désertification des paysans pauvres qu'on a mobilisés à produire pour exporter, c'est euh, en leur faisant, en faisant usage de pesticides, de semences sélectionnées et d'engrais, de, et que ces, par ces paysans, malgré eux, participaient à la désertification de leur propre milieu, parce que les, le monde urbain concentré, la concentration urbaine, amène à énormément prélever sur le milieu naturel, de bois, trop en excès, euh, et, et, et usage massif du feu, toutes ces trois pratiques, par exemple, contribuent, la, la misère amène l'être humain à appliquer trois pratiques qui contribuent finalement à dégrader, à désertifier son milieu. Vous allez dans le Nord, évidemment, je, je, je remets en, en question, évidemment, l'usage massif de, de, disons, de, la, de la chimie en agriculture. L une, l une, la condition que l'on fait aux animaux, qui est une condition intolérable, et toutes ces choses mises mis bout à bout, bah, ça vous donne quand même une vision qui est quasiment cauchemardesque et puis euh, quant à la performance de la technique et de la science et là évidemment la science, moi je ne me, je ne me prosterne pas devant la science je ne me suis jamais prosterné devant la science parce que la science elle est complètement déterminée par la conscience comme on dit science sans conscience hein, vous connaissez la formule donc du coup euh, le, le, les pratiques humaines la façon dont nous vivons sur cette planète nous amène à l'évidence, à notre propre extinction, à l'extinction par nous-mêmes. Et nous sommes la seule espèce qui, euh, en, en fait, programme sa propre, sa propre extinction. Alors, c'est bien joli, moi, je, je suis pas là pour vous casser le moral, hein. je ne suis pas, <rire> <J'suis> pas... <rire> ça vous pouvez le faire tout seul, <rire> vous n'avez pas besoin de moi, c'est simplement, je viens témoigner, je viens pas vous faire une conférence magistrale, mais vous dire, voilà, mon. je suis quelqu'un qui essaye de. qui agit, et ça je peux évidemment dire que j'agis, qui essaye de penser, qui essaye de transmettre et qui croit profondément que si l'humanité, conscience humaine, s'élève, nous pouvons vraiment changer notre destin. Nous, le, nous sommes capables de le faire. Mais il ne faut pas tarder à engager, euh, disons, un processus. Qui va nous amener à nous sauver nous-mêmes et évidemment à sauver cette magnifique planète. Alors, juste Pierre, pardon, je, on, on va faire circuler il y a Gérald et, et Flore qui vont vous, vous pour, pour pouvoir que vous puissiez pardon, poser des questions à Pierre. Évidemment, il n'y aura pas, et on va en tirer quelques-unes tout, toutes les questions ne vont pas être posées, mais pour, vous, pour sentir un petit peu ce qui est là comme, comme questionnement, comme préoccupation. Donc, euh, vous pouvez tendre la main comme ça si vous voulez euh, poser une question. Vous avez un petit papier, puis on les ramassera d'ici 10 euh, minutes. Voilà. Pour oui, pouvoir, alors euh, peut-être que je vais en profiter pour. Euh, prendre un café. Euh, oui. Café, café se fait rare, mais bon, on va venir. Parce que j'en bois rarement, mais là, c'était pour me doper un peu, parce que j'ai eu un programme très chargé de conférences, etc. Et que là, je suis un peu. Il faut pas que je vous mette à me dire que l'écologie, c'est stupide. Euh, il faut <rire> pas en arriver jusque-là, quoi. <rire> voilà. Donc, c'était simplement pour aussi... Euh, alors, il y a ceux qui connaissent nos actions, il y a des représentants euh, de terre-humanisme, il y a Colibri, il y a toutes ces actions. Euh, c'est simplement pour confirmer que nous ne sommes pas que dans le discours. Parce que les analyses sur le monde qui va mal, les bibliothèques sont pleines à craquer d'analyses sur le monde qui va mal. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a eu une alerte. Eh bien, et il y a eu des consciences qui ont alerté l'humanité sur les dérives. Alors, vous voyez, je vais faire un test. Je vais faire un petit test. Et, vous, et demander à ceux qui ont lu « La planète au pillage » de Osborne, Lève la main. Qui a lu Commoner Qui a lu Günter Schwab Qui a lu Rachel Carlson Ah oui, il y a quand même quelques-uns. Ivan Illich Eh bien, ça, ce sont des consciences qui ont tenté d'éveiller l'humanité, et l'humanité n'a pas entendu. Donc c'est pas d'aujourd'hui que des, des âmes et des consciences se, rendent compte de la, se sont rendues compte de la dérive. Par exemple, Osborne, c'est absolument magistral, quand euh, il a écrit La planète au pillage, il a été salué par Einstein, par Devoto, par Huxley, par ce qu'on appelait les grands esprits, en disant, voilà, euh, le... le voilà le, le bilan que l'on peut d'ores et déjà faire sur l'impact du genre humain sur la planète voilà. donc pillage pillage, dégradation dissipation, etc et dans ce clivage entre le pillage systématisé avec le consentement des états corrompus l'Afrique ne devrait manquer de rien l'Afrique est un continent très riche et pourtant c'est en Afrique qu'il y a le plus de misère. Donc, il y a, on peut dire quoi Alors, il y a des gens qui invoquent, par exemple, la démographie en disant c'est parce que nous sommes trop nombreux que nous ne mangeons pas, que, que tout le monde ne mange pas à sa faim. Et la plupart du temps, ceux qui disent ça, sont, ils viennent de finir un bon repas et, euh, et ils invoquent la, la démographie. Enfin, il dénonce la démographie comme étant la, la raison et le, la cause de la faim dans le monde. Ça n'est pas vrai. Ça n'est absolument pas vrai. C'est l'égoïsme humain. C'est le fait qu'on met beaucoup de, de moyens dans la destruction que dans la construction et dans la vie. Et il faudrait quand même sortir de ce, de ce, de, de, de, de ce préjugé. Parce que ce préjugé fait beaucoup de mal. On a aujourd'hui nécessité absolue. Alors on dit après, il y a de la violence partout, il y a des extrémistes, il y a ceci, il y a cela. Évidemment, moi, je, je, je ne bien entendu, je ne suis pas là pour, pour disons, cautionner tout cela. Mais on ne peut pas imaginer que une humanité à deux vitesses ne puisse pas générer, évidemment, des frustrations, et que ces frustrations amènent à la violence. Vous voyez Parce que je pense que si pour résoudre la violence, il faut résoudre aussi il faut aussi la répartition des biens, résoudre le, le manque, résoudre ses frustrations. On ne les résoudra pas parce qu'on va détruire seulement. On les résoudra parce qu'il y aura générosité, il y aura partage, et que cela n n actuellement n'est pas un fait réel. Alors je suis dans le registre de l'humanisme, et je prétends même que grâce à l'humanisme, on peut éradiquer l'humanitaire. Parce que l'humanitaire, c'est le secours, c'est le secourisme social. Il est louable, bien entendu. Les âmes qui font ça sont louables. Mais il ne devrait pas y avoir de secourisme, de secourisme planétaire si les biens sont partagés équitablement. Donc vous voyez, il y a toutes ces choses. Deuxième élément, deuxième ou troisième, peu importe, le déséquilibre actuel au plan planétaire, c'est quand même la subordination universelle du féminin à travers la femme. La femme est subordonnée sur toute la planète. Ce, qui, ce qui, Elle est porteuse d'une énergie extraordinaire, elle est porteuse d'un caractère particulier, et c'est l'équilibre entre masculin et féminin qui donne la, la vérité du monde. Et bien là aussi, il y a un problème à résoudre. L'autre problème à résoudre aussi, c'est comment éduquons-nous les enfants on continue à les éduquer sur la compétitivité. Tu dois être dominé. Alors évidemment, un enfant qui est, qui est dès tout petit, éduqué sur la, sur la domination, le dépassement de l'autre et la compétitivité, donne un adulte compétitif. Et cet adulte compétitif, il est dans l'angoisse en même temps. Voilà. Alors, au, lieu de, au lieu de parler de complémentarité, on parle de compétitivité. En 2002, c'était un peu nos, nos, nos, nos arguments, puisqu'on m'avait poussé à me présenter aux élections présidentielles. Alors, vous avez échappé à... Alors, bon, j'ai voulu jouer le jeu en disant, bon, ben, la pression était là, il faut que tu te présentes, il faut que tu te présentes. Donc, je me suis présenté. Et puis, ensuite, il fallait aller aux signatures des élus. Et on s'est dit, si on a deux ou trois élus en état d'ébriété qui vont nous signer notre truc, <rire> ça sera déjà pas mal. Et bien, on a été les premiers surpris à, à atteindre pratiquement 200 signatures d'élus. On, on était fiers parce que même les élus ne prenaient pas notre discours comme de, un discours complètement déjanté. Et donc, ça veut dire qu'ils ont accepté le fait que, que notre, notre campagne... Appel à l'insurrection des consciences. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants Quels enfants laisserons-nous à la planète Avec quand même du bon sens. Et ça nous a réjoui. Et du coup, euh, on n'a on a pas été, disons, on ne s'est pas affilié à, à un parti politique, mais en même temps, on a fait la vérification qu'il peut y avoir une troisième politique, c'est-à-dire qu'il n'y ni de gauche ni de droite, mais la politique de la vie elle-même. Et la politique de l'humanité elle-même et que l'humanité puisse adopter un seul et même principe, qui soit le principe humaniste. Et à partir du principe humaniste, on instaure la politique réellement, qui doit s'universaliser parce qu'elle prend en compte tous les êtres vivants. Et en même temps, un être vivant, un, un humain, conscient de, de, de, de son impact sur la vie, est donc respectueux de la vie. Et quand je vois la condition aussi que l'on fait aux animaux, elle n'est pas acceptable. Absolument pas acceptable de, de, de traiter les animaux comme on les traite. Alors, vous voyez, tous ces éléments-là constituent ce qu'on pourrait appeler un programme d'existence pour un avenir qui soit un avenir euh, viable pour l'ensemble du genre humain. Alors, vous, vous pourrez vous renseigner sur des structures existantes, que ce soit euh, le, le colibri. Le colibri, c'est quoi Certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Il se trouve que préoccupés toujours, comme ça on se demande pourquoi on est préoccupé d'un de, de, des tas de gens qui, qui ne se préoccupent de rien et nous, je sais pas, on est affecté par cette maladie de vouloir toujours euh, s'impliquer, avoir une mission dans l'humanité, etc. Ça peut paraître vaniteux, mais en tout cas, c'est une obsession. Et je lisais une revue, et sur cette revue euh, je trouve un, un petit encadré l'histoire du petit colibri et cette, cette petite histoire disait qu'un jour il y a eu un grand incendie de forêt tous les animaux atterrés euh, impuissants devant le de, de brasier par contre le petit colibri, un petit oiseau à long bec vous savez lui, lui ne renonce pas il va prendre quelques gouttes d'eau dans, dans, dans la rivière et puis il les jette sur le feu. Et il s'active, il s'active, il s'active tellement que le tatou qui était en train de l'observer lui dit « Écoute, Colibri, tu penses quand même pas qu'avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Et ça, ça m'a paru vraiment c est, c est ajusté à aujourd'hui. Alors nous avons lancé avec Cyril Dion l'histoire du colibri et aujourd'hui elle est en train de se développer parce qu'elle parle au, au maximum de gens. L'agriculture écologique devient une, devient une obligation parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et quand on va aussi dans les pays du sud, si nous voulons que l'humanité puisse continuer à se, nou, se, se nourrir sans détruire son milieu, en régénérant le milieu, et eh la problématique de l'agroécologie est la bonne réponse. Dans cette problématique de la survie, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a à peu près 75% du patrimoine semencier de l'humanité qui, qui est déjà disparu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si la biodiversité domestique, celle qui nous sert à notre survie, disparaît, ça veut dire qu'on risque de, nous faire, de disparaître nous-mêmes. Alors, il y a des trusts internationaux, Monsanto et compagnie, les OGM, etc. C'est simplement, en, en quelque sorte, déposséder le genre humain du bien qu'il possède et de ce qui lui assure sa survie de façon à le rendre dépendant et devenir, évidemment, un espace commercial, créer un espace commercial formidable. Et les exactions comme celle-là sont très nombreuses. Si je vous dis ça, c'est parce que il faut absolument maintenant une mobilisation de la conscience collective et de la société civile pour faire des actions alternatives, non pas des, des, des questions subsidiaires, mais des questions fondamentales. Est-ce que, est que vous me comprenez Oui, c'est bon. Alors, vous me laissez prendre une gorgée de, de, de café de poser des questions, j'étais censé faire ça, mais en fait tu réponds avant que je pose la question, donc euh, je t'écoute <rire> et on va attendre les questions des gens. Oui, je pense qu'on est arrivé au seuil, à un niveau où l'exposé peut effectivement maintenant euh, ouvrir le dialogue. Et moi je préfère aussi parce que sinon je rabâche et, euh, et parfois je me dis, bon, bah, est-ce que je rabâche pas trop, j'en sais rien. En tout cas, on est pris par une passion. Les gens me disent, mais comment tu fais Je dis, le, le Pierre Rabhi, dans son engagement, il a une énergie, on ne sait pas d'où elle vient, mais le pauvre petit Pierre Rabhi, avec ses 51 kilos, lui, euh, c'est pas toujours la fête. On est comme ça. Voilà. Euh, Flore, je vais on va peut-être prendre des questions déjà, et puis d'autres viendront, au fur et à mesure. Qui va les... Je vais piocher avec une main totalement innocente. Oui, <rire> <Complètement>. <rire> Selon toi, Pierre, quel est le régime alimentaire le plus éthiquement et écologiquement durable et souhaitable pour aller vers un monde non-violent bienveillant Alors, je ne suis pas diététicien... Euh, je déclare tout de suite, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que je ne suis pas végétarien. Donc que ça soit clair, hein, tout ça. Euh, par contre, en ce qui concerne la condition animale, alors là je suis très très fâché par la condition que nous faisons aux animaux. Et ça, je, je pense que c'est totalement inadmissible que des animaux ne soient perçus que comme des, comme des, des, des protéines, des protéines et qu'on oublie complètement que ce sont des êtres vivants et qu'on ne peut pas leur, leur infliger n'importe quoi. Et néanmoins, bon, pour ce qui concerne la consommation, j'ai tenté en quelque sorte pendant quelques temps de rentrer dans le végétarisme. Et puis il se trouve que certains de mes thérapeutes m'ont même signalé que de par ma nature j'avais besoin de manger des protéines animales. Voilà, mais pas du tout en excès en suffisant. Alors, le régime alimentaire, très souvent, quand les gens parlent de régime alimentaire, ils oublient sur quelle terre a poussé le végétal, même les végétariens. Parce que le premier maillon, si vous voulez, pour assainir une alimentation, c'est déjà prendre en compte la terre elle-même. La terre qui produit la chose. Et, et malheureusement, si on produit de la végétation sur des terres qui, sur une terre qui n'est pas équilibrée, et bien le résultat, le résultat n'est pas bon. Et certains disent qu'avec l'alimentation actuelle, poussée n'importe comment, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Oui. Donc il faut vraiment qu'en premier lieu, ben la terre soit... Une fois que la terre est, est saine, elle est vivante, Ensuite, l'alimentation est vivante. Pourquoi Parce qu'un végétal, il prend de l'énergie terrestre, mais aussi de l'énergie céleste. Vous savez, il y a toutes sortes d'éléments extrêmement subtils dans la constitution végétale. Et ces éléments subtils, si, le, si la plante est faite sur un sol mort, elle ne peut pas les, elle ne peut pas les conclure. Donc, elle provoque une rupture entre l'énergie universelle et l'énergie qui, et, et, et qui devrait nous être transmise euh, en énergie réelle. Et c'est pour ça qu'au-delà d'une simple diététique, il faut, il faut être très exigeant sur est-ce que la terre elle-même est vivante. Et si la terre est vivante, elle va en fait nous donner une alimentation vivante. Alors une autre question, je regardais un petit peu ce qui se recoupait pour essayer de voir ce qu'est les préoccupations. Il y a quelque chose qui revient sur la dépendance, donc c'est à, à rendre les hommes dépendants, smartphone, alimentation, culture, brevets sur le vivant, semences exclusives, OGM, ne court on pas le risque de ne plus pouvoir s'en sortir dans ah ben, le court ouvertement. ouvertement, à partir du moment où, euh, où les êtres humains euh, ne participent pas du tout à l'entretien de leur propre destinée. Mais ces outils sont dangereux. Et je, je, le, je, je dis ouvertement, et parce que c'est trop grave, je trouve que les enfants sont trop tôt devant des écrans. Beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que quand un enfant naît, il faut qu'il continue à naître, à naître à la vie, à naître à s'imprégner de la réalité vivante, etc. S'il va dans le virtuel, et j'en vois beaucoup, je trouve que c'est très dangereux parce que les fonctions du cerveau, ça commence maintenant à être, à être dénoncé la fonction du cerveau, c'est-à-dire est inhibée, et le cerveau ne se constitue pas normalement puisqu'il y a un outil qui est censé remplacer le fonctionnement du cerveau donc il y a ça, il y a un déficit en apprentissage manuel les mains sont quand même un, un miracle, et l'enfant doit apprendre à se servir de ses mains et pas seulement avoir quelques doigts pour taper sur un clavier il y a tout. Il y a le rapport à la, à la terre, à la nature, et l'enfant doit s'imprégner, parce que c'est cela, son milieu. Vous voyez il, y a quelques, il y a quelques jours, une femme est venue me faire une enquête sur l'eau, je lui dis, Madame, vous êtes de l'eau, vous êtes de l'eau, donc vous faites une enquête sur vous-même. » Il faut faire attention à cette rupture qui s'est produite entre les êtres humains, c'est les êtres humains qui ont produit la rupture entre eux-mêmes et les fondements de la vie, que sont la terre, l'air, etc. » une question plus politique pourriez-vous envisager de devenir conseiller à l'agriculture auprès d'un gouvernement oui oui oui <rire> ah. je, je ne cherche pas spécialement ce poste parce que nous-mêmes parce nous n'avons nous pas attendu euh, la politique pour décider de l'agriculture écologique puisque je la pratique depuis une cinquantaine d'années que je l'ai transférée dans les pays africains pour dé délivrer les paysans des, des engrais chimiques qui leur coûtent cher des pesticides pour euh, régénérer les sols donc on n'a pas attendu aujourd'hui pour parler de ça on a, on a, on a des actions extrêmement concrètes là-dessus encore aujourd'hui on a la structure de terre humanisme qui enseigne etc maintenant dans ces propositions là évidemment euh, c'est pas quelque chose qu on peut, auquel on peut répondre comme ça, moi je ne peux pas répondre comme ça, mais si je sens vraiment que c'est utile qu'il y a une vraie nécessité et que euh, y, euh, on peut être utile, enfin on peut faire évoluer les choses positivement je ne dis pas non mais je ne dis pas oui non plus parce que je ne veux pas fonctionner uniquement sur euh, une pulsion comme ça qui serait une pulsion euh, euh, disons artificielle voilà, Donc, mais par contre euh, nous avons créé des... nous avons créé un fonds de dotation qui collecte les moyens, qui a pour objet de collecter les moyens, de façon à créer le maximum de structures de formation à l'agroécologie des paysans. Nous venons d'inaugurer au Maroc, il y a juste quelques mois, nous avons inauguré un centre de formation, comme on avait fait à Gorom Gorom, et on compte multiplier les lieux où les, où les paysans sont formés directement. Alors, est-ce que ça peut passer par une gestion politique ou est-ce que ça peut se passer simplement par la démultiplication des structures d'enseignement et d'initiation à l'agriculture écologique. Voilà. Euh, une question, de, Enfin, peut-on peut se passer de politique Moi, ce que j'entends derrière cette question, c'est comment actuellement la sphère politique est investie euh, d'une certaine façon, et est-ce que... Euh, est-ce qu'on peut fonctionner uniquement en initiative locale euh, sans cette sphère ou bien est-ce qu'il y a un moyen de la repenser complètement, de la revisiter est-ce que, est que tu peux partager toi Pierre ta vision Non je pense pas qu'on puisse se passer de politique mais de la politique est évidemment ajustée aux aspirations et au vouloir en quelque sorte de, de, ce, que veut une, de ce que veut une nation, un, un peuple une, la politique en soi elle n'est pas on dit qu'elle est de droite ou de gauche, mais tout peut être politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je considère que les initiatives des gens, les gens qui innovent, qui éduquent autrement, qui euh, cultivent autrement, qui font beaucoup de choses alternatives, font en quelque sorte de la politique. Et, et c'est de la politique déjà. Et ce que j'incite euh, aux gens, c'est cultiver son jardin, c'est de la politique. Ce n'est pas seulement cultiver son jardin pour collecter des, des légumes bio ou autre, c'est en fait, j'incite les gens, si vous pouvez cultiver votre jardin, faites-le C'est un acte politique. Vous voyez jusqu'où ça va Plutôt que d'être dépendant des camions qui transportent du nord au sud de l'alimentation en polluant, etc., avec des concentrations de la distribution, L'acte politique, je n'ai jamais été pour l'acte politique violent, bien entendu. Je n'ai jamais manifesté. Mais euh, cultiver mon jardin, moi, j'ai maintenant, j'ai dit c'est non négociable. Pourquoi Parce que pour moi, c'est un acte de liberté. Et c'est en même temps le rapport à la nature, le rapport à la vie. Et en même temps, dans la, dans la réalité économique, c'est multiplier les autonomies. Et en multipliant les autonomies, on va contre le système qui, lui, au contraire, veut détruire toutes les autonomies pour avoir une mainmise totale et une dictature sur, sur, sur l'organisation sociale. Et cette dictature sur l'organisation sociale, eh bien, le fait même de cultiver son jardin, ça, ça, ça, ça c'est une expression politique. Voilà, ça va jusque là. Pierre, quel conseil tu donnerais à des jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture aujourd'hui ben D'abord d'apprendre, hein, parce que ça s'apprend. Il faut s'enseigner, c'est pas facile l'agriculture. Non, si on veut simplement labourer, mettre des, des engrais, ensemencer avec des machines, c'est facile. Mais si on veut faire de la vraie agriculture, c'est-à-dire celle qui prend en compte la vie elle-même, qui prend en compte la subtilité de la vie, ce ben c'est pas, pas, pas rien du tout. Il faut apprendre. Donc il faut apprendre et puis cet apprentissage va nous, nous amener à nous rendre compte que nous sommes dans le cycle de la vie nous-mêmes et que la vie du sol a un rapport avec le cosmos, le rayonnement solaire bien entendu, le rayonnement lunaire, les, les astres. Et c'est tout ça le contexte que, que nous devons appréhender pour vraiment faire ce qu'on appelle une, ag une, agriculture, une agriculture vivante. Il faut une agriculture vivante, il faut pas simplement une agriculture de, euh, où, on, où on met des doses de chimie pour produire. Donc c'est une initiation. L'agriculture est une magnifique initiation. Et à partir de là, bah, on comprend que d'abord, euh, on ne fait pas ce qu'on veut. Euh, si je mets mes tomates en plein hiver, je sais très bien que ça marchera pas. Et, et, et donc c'est si on prend l'agriculture vraiment comme, comme cette science profonde qui date de millénaires, c'est à dire que quand même ça relève de la grande révolution de l'évolution humaine c'est ce qu'on appelle la révolution néolithique c'est à partir de ce moment là que l'être humain a compris qu'il peut collaborer avec la vie au lieu de courir pour aller chasser, pêcher et trouver sa nourriture et bien il a appris à enfouir les graines et à faire pousser. Et à partir de ce moment-là, ce, cette collaboration avec les lois de la vie, c'est magnifique, absolument splendide, que de collaborer avec, les, avec les, les, la puissance de la vie. Donc ça nous met dans, dans un registre, et dans une posture qui est une posture initiatique de très haut niveau, parce que nous avons compris que dans ce cycle-là, bah, je peux, je peux moi-même, euh, euh, en coopérant avec la vie, Produire de la vie, aider la vie et maintenir la vie. Mais tout commence par la terre. Et si, et si les gens ne sont pas initiés à la façon dont il faut déjà vitaliser la terre, ils risquent de, de, de, de faire de cette terre simplement du hors-sol et ne pas s'initier profondément à, à ce miracle. Je dis souvent quand les gens disent y a de la, la démographie. Dans la démographie, on accuse la démographie d'être la cause de la faim dans le monde. Je dis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Je vous conseille de temps en temps de mettre une graine dans votre paume et de méditer dessus. Dans un grain de blé, il y a de quoi nourrir l'humanité. Et c'est pas une métaphore, c'est une réalité. Donc pourquoi existe-t-il euh, la fin dans le monde C'est parce que la conscience elle-même n'est pas suffisamment ouverte, éclairée et éveillée pour comprendre que. Aujourd'hui, nous avons à coopérer avec la vie. C'est ça l'écologie. L'écologie, c'est coopérer avec la vie, c'est respecter les lois de la vie. Ça ne devrait même pas être un parti. Et je suis très respectueux pour ceux qui, évidemment, euh, faute de mieux, créer un parti politique écologique, mais ça ne devrait même pas exister. Tous les enfants devraient être initiés tout petit à cette réalité à laquelle ils doivent la vie absolument. Voyez, au lieu de leur apprendre des choses, bon, ben je, qui sont plus ou moins utile ou inutile, et eh bien l'écologie devrait être le premier enseignement que l'on donne à l'enfant. Pour apporter un complément plus, plus pratique sur euh, comment se mettre le pied à l'étrier, se former, il y a des structures telles que terre et humanisme, il y a un stand qui est juste là. Qui propose, il y, a des, il y a tout un réseau d'animateurs en agroécologie, de formateurs sur ces approches-là. Et à partir de là, on peut euh, trouver des, des appuis concrets, démarrer euh, avec cette conscience-là, euh, cette, conscience cette vision-là, ce, cette coopération avec le vivant. Merci Tr du complément. Oui. Mmh. <rire> J'aime bien te faire des compléments. <rire> Pierre, comment imagines-tu la transition vers une humanité plus éveillée Comment cela se traduirait à l'échelle individuelle Quel rapport entre collectif, individuel, déclic, éveil Fondamentalement, croire que l'humanité peut changer, que l'histoire que peut changer, que la société peut changer sans changement humain, c'est un leurre. C'est un leurre qu'on entretient en permanence. Il faut faire attention ne pas croire que les alternatives vont nous permettre de changer la société. Je peux manger bio, recycler mon eau, me chauffer à l'énergie solaire et exploiter mon prochain. Donc c'est pas incompatible. Et même je dirais que la, la bio est en danger parfois parce qu'on est en train de lui supprimer sa véritable symbolique. La bio, c'est pas simplement bouffer bio. Là, je viens d'expliquer que ça, ça vient d'une compréhension d'une... Et, et d'une conscience de la vie tout entière. Et à ce moment-là, il y aura une évolution. Sinon, eh ben, il y aura ceux qui bouffent bio, ceux qui ne mmh. bouffent pas bio. Puis, et puis ça continuera, quoi. ça ne changera pas grand-chose. Donc, ce qui veut dire, euh, je, la, la question c'était, des... <rire> Excuse-moi. Je vais te reprendre la formulation exacte. Comment imagines-tu euh, imagine ah. la transition vers une humanité plus éveillée C'était le comment Quel... Bah, le comment, moi, je... Le comment, c'est... Une humanité s'éveillera quand elle sera attentive au phénomène de la vie, mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir une quelconque évolution si le, si le fameux connais-toi toi-même n'est pas remis à l'honneur. C'est le connais-toi toi-même qui permet d'évoluer. C'est pas les connaissances qu'on va chercher auprès d'un gourou, je sais plus, je ne sais quoi. C'est... C'est la première chose, c'est le connaître toi-même. Et à ce moment-là, on va vers la connaissance de soi et le premier maillon à partir duquel on peut vraiment changer. Parce que sinon, sinon on continue à croire à être à, à croire que nous, dans, nous sommes dans la conscience. En fait, aujourd'hui, le pro grand problème, c'est prendre conscience de notre inconscience. Et tant qu'on n'aura pas pris conscience de notre inconscience, je pense qu'on pensera toujours qu'on est dans le bon registre et que par conséquent il n'y a rien à changer or nous avons à changer notre humanité et je ne peux pas changer la... quand je dis changer notre humanité ça veut dire changer soi-même et s'il n'y a pas changement de soi-même je vois pas trop comment on peut évoluer alors moi je je m'abstins d'amener mon auréole parce que ça donne des complexes à tout le monde quand on est sain vous savez <rire> C'est difficile d'être sain, c'est très difficile. Donc chacun est dans son cheminement, et en disant cela, je ne prétends pas que j'ai résolu le problème moi-même, mais en tout cas, je suis sûr, ma, ma grande certitude, c'est que si je veux participer au changement du monde, il faut que je change moi-même. Alors comment, euh, comment, en quelque sorte, identifier ce que j'ai à changer parce qu'il faut faire attention, le changement peut être aussi piégé. On peut être piégé. Dans, le, dans, dans toutes les idéologies, par exemple, ce qu'on demande aux gens, ben, c'est d'être conformes à l'idéologie. Donc il faut qu'ils changent pour devenir conformes à l'idéologie. Et si l'idéologie, c'est une idéologie de violence, ils vont bien vérifier que le changement ne nous amène pas à d'autres catastrophes. Et c'est pour ça que je reste très ancré, centré sur ce message d'amour absolu. C'est-à-dire l'amour absolu comme étant le, le facteur important du changement, hein, du, du, du changement de l'humanité. Ben, C'est ce que ce, ce monsieur qui s'appelait Jésus-Christ a dit. l'amour absolu. Et cet amour absolu amène au changement. Mais je ne crois pas qu'autre chose puisse, puisse vraiment mettre en, en, en route un, un authentique changement. La bonté, l'amour, l'amour. Voilà. L'amour et encore vérifier que l'amour, c'est pas encore piégé par autre chose, parce que les êtres humains, c'est très compliqué. Même l'amour, ça devient une histoire très compliquée. Euh, très souvent, l'amour est, est source de complications. Que, et, et, il faudrait un amour qui soit pas source de complications. Alors comment y arriver Bon, ça chacun a son chemin. Alors, une autre question. Y a-t-il un pays dans le monde qui, selon toi, a pris conscience avant les autres des problèmes de conscience écologique et qui agit en conséquence Est-ce que tu as un exemple à prendre Est-ce que un pays, un, une civilisation, un endroit où tu, tu vois s'incarner ce oui. dont tu... Non, il paraît que ça existe, mais enfin, moi, je ne connais pas. on <rire> m'a dit que ça existait. J'aimerais bien savoir quel est le pays où qui a tellement bien évolué qu'il n'a plus besoin. Les pays aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a des pays qui ont fait sauter les frontières pour dire nous on ne veut pas de frontières parce que nous sommes des êtres humains et que celui qui est de l'autre côté de la frontière c'est aussi un être humain. Donc j'ai pas à le détruire, j'ai pas à faire. Le nationalisme, un nationalisme c'est une horreur parce que chaque groupe humain met une frontière autour de son truc et de, de son territoire et ensuite arrive la défense du territoire la défense du territoire c'est quoi ce sont les armements et, et on, on tombe de nouveau dans les pièges et dans les pièges et dans les pièges aujourd'hui c'est évidemment une élévation comme l'avait proposé Théard de Chardin c'est à dire une sociologie des consciences ça ne peut plus être une sociologie des individus parce que chaque individu a son histoire sa propre histoire mais qui n'est pas forcément conforme à l'histoire de l'autre et c'est pour ça qu'il y a des antagonismes et aujourd'hui, nous sommes invités à une conscience collective, c'est-à-dire qu'à une élévation. À, et la plus grande conscience que nous pouvons acquérir, c'est de nous rendre compte que nous sommes une seule et même espèce. Même si nous sommes diversifiés, nous sommes frères et sœurs dans notre réalité. Et c'est cette fraternité dans la réalité qui doit, en fait, guider notre façon de gérer notre, notre, notre vie. C'est à c'est par cela que nous nous habituerons à la paix, parce qu'on reconnaîtra que chaque être humain est mon frère ou ma soeur, et que finalement il n'est pas l'antagoniste que je vais détruire parce qu'on n'a qu pas des idées euh, communes ou autre chose. Alors, une question à nouveau sur le, le concret. Je, je la repose volontairement. Que peut-on faire concrètement car il y a beaucoup à faire Et cet éternel euh, débat entre le, le concret, c'est quoi Agir Est-ce que tu... Évidemment, je n'ai pas de leçon à, à donner à qui que ce soit. Vraiment aucune. Mais déjà, rentrer chez moi, me réconcilier avec mon voisin, me réconcilier avec mon compagnon, me réconcilier avec mes enfants, avec ceux, et ben voilà, une action que tout le monde peut faire. Mais encore faut-il vouloir le faire. Ça c'est du concret. Et ensuite le reste vient après. Mais s'il y a des contentieux, s'il y a des dualités, s'il y a des anim animosités, ben c'est ça qui, qui, qui, qui fait qu'on ne peut pas changer. Voilà. Alors c'est pas une leçon, je ne donne pas de leçon, mais enfin pour moi c'est ça. Et, et je me suis aperçu moi-même que j'avais des très grandes proclamations, etc. Et puis qu'il y avait des, il y avait des, des dissensions avec l'un et l'autre. Bien sûr, on peut ne pas être d'accord. Ça ne peut pas être d'accord, c'est lié à des points de vue. On peut ne pas être d'accord honnêtement. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes attendus. Est-ce que nous sommes capables de, de jeter des ponts entre nous et de nous réconcilier et de créer une humanité qui soit une humanité... Euh, D'amour, appelons ça comme ça. Et le concret, c'est pas ça qui va changer les choses, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure on peut bouffer bio et, et exploiter son prochain. C'est un petit peu pour ça que je te posais la question. Euh, sur le plan de la spiritualité, de la religion, vous sentez-vous en affinité avec le pape François Bah, Dijon, j'ai un grand contentieux avec les religions parce que les religions ont toutes proclamé que la création est œuvre de Dieu et ils devraient être les premiers écolos si j'étais Dieu je ne suis pas hein, je vous rassure je ne serais quand même pas content de, de voir l'humanité traiter ma création comme elle la traite je ne serais vraiment pas content Et j'ai toujours été surpris que les que les religions toutes disent « c'est Dieu qui a fait la chose ben, ». Si c'est Dieu qui a fait la chose, ben, ben, ne, ne, ne détériore pas ce que Dieu a fait. Bien au contraire, proclame que du fait que c'est Dieu qui a fait, c'est sacré. Les, les hommes premiers ont toujours compris ça. Ils ont compris que tout est sacré. Ils n'avaient pas besoin de grandes églises pour comprendre que tout était sacré. Et jamais ils ne chassaient pour le plaisir. C'est quand les Européens sont arrivés en Amérique, chez les Indiens, peaux rouges, que les peaux rouges ont été surpris de voir les, les, les Européens flinguer des, des bisons pour s'amuser. Jamais, jamais un primitif ne tue pour s'amuser. Il tue par nécessité parce qu'il a besoin de, de, de manger. Et il y a des rituels, par exemple, chez les chez certains peuples qui sont des rituels de demande de pardon à l'animal la, qu'on vient d'abattre en lui disant ce, cet animal on, on le remercie en disant j'ai besoin de ta, de, de ta vie de ta chair pour nourrir ma, ma famille, je te remercie de, de te donner à moi c'est magnifique, mais on ne peut pas prélever comme si on avait tous les droits sur les animaux voilà l'acte voilà sacré néanmoins je suis bien d'accord avec le pape bien sûr mais ça aurait dû être fait depuis déjà, dès l'origine du monothéisme, et au moment où, où on a proclamé que c'est Dieu qui a tout créé, ben c'est à partir de ce moment-là qu'on aurait dû instaurer le respect absolu de ce que Dieu a créé. Et on n'en serait pas aujourd'hui à essayer de faire de l'écologie de, de de et autres, ça aurait, ça aurait été intégré complètement dans, dans, dans la psyché. Ce que les primitifs ont fait, ils ont fait ça... Et, Dès, dès, dès le début je n'ai pas le droit j'ai affiché dans ma chambre le seul discours la seule chose que j'ai affichée dans ma chambre c'est le discours du chef indien Cittel, quand ça se prononce comme ça et ce chef indien la spiritualité ouverte les américains veulent acheter le territoire et le chef qu'est-ce qu'il dit ben, la terre ne nous appartient pas c'est nous qui lui appartenons Comment voulez-vous que je vous vende quelque chose qui ne m'appartient pas Voilà la vérité. Et quand je vois aujourd'hui, sous prétexte qu'on a, qu a des millions, qu'on a des milliards, s'accaparer le bien collectif, parce qu'on a de l'argent, on achète le bien, le bien commun, je ne suis pas d'accord. L'argent ne devrait pas donner le droit aux milliardaires de confisquer à l'humanité ce qui revient à l'humanité. Il devrait y avoir des lois, en disant, Monsieur, vous ne pouvez pas. » Moi voilà. je vous assure c'est une abomination. Sous prétexte, je, sous prétexte que j'ai de l'argent, je peux confisquer à l'humanité le bien qui revient à l'humanité. Et ça, ça devrait être dans les lois internationales. Personne ne peut s'accaparer le bien collectif. Voilà. Il connaît sa part, bien entendu, il doit être transmis. Quand on voit des, des, des, des trusts acheter des forêts entières, et détruire complètement ces forêts, quand on voit ce que nous faisons sur la faune, la flore les accaparements, sous prétexte qu'on a de l'argent, à partir du moment où vous avez de l'argent, ça vous donne tous les droits. Et bien non. Ça c'est une transgression énorme et au plan international ça devrait être complètement réglementé. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on confisque à l'humanité le bien qui lui revient. Sur L'argent, justement, euh, une question nous sommes dans un système qui s'appelle le capitalisme. La logique de ce système est d'augmenter la quantité de monnaie et de la concentrer. Pouvez-vous donner une définition de l'argent Je te la pose telle qu'elle est posée. Puis ben, là, <coughs> disons que l'argent, pour moi, c'est une chose simple qui devrait être simple et qui est devenue compliquée. c'est-à-dire que à l'origine, il y avait ce qu'on appelait le troc. Euh, le troc, euh, ben, le troc, c'était je te donne telle chose qui te sert, tu me donnes et on échange, euh, tu as quelque chose qui peut me, me servir, je te donne quelque chose qui peut te servir et on échange. Et qu'est-ce que nous faisons ben, nous, nous équilibrons notre vie. Quand est rentré l'argent, ben, ça a modifié les choses parce que euh, ça, ça a modifié le troc alors que ça devait le simplifier. Il est sûr qu'avec l'argent, plutôt que de troquer un sac de, de, de céréales avec une paire de chaussures, c'est compliqué. Par contre, s'il y a une valeur, il y a quelque chose qui est un signe, il y a un symbole, et qui en même temps représente une réalité économique, c'est quand même plus facile. Voilà, c'était ça l'argent. Et puis ensuite c'est devenu, ben j'accumule, et plus j'accumule, et plus je, plus je possède et plus je possède, plus je domine etc, etc. C'est là où il y a une perversion réellement de l'argent voilà. ça me rappelle un peu une, une petite histoire ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les gens gagnent de l'argent mais encore faut-il que cet argent rentre dans, dans l'utilité collective ce qui est la perversion du, du capitalisme si je puis dire c'est au moment où on accumule. C'est-à-dire on capitalise, on capitalise, on capitalise. Là, il y a une perversion. Alors, si vous voulez capitaliser, allez-y. Moi, je ne suis pas en train de vous dire, il ne faut pas le faire. Je suis en train de vous dire, d'attirer l'attention sur le Et puis, petit à petit, euh, euh, ben, finalement, il y, a, il y a quelque chose qui amène le déséquilibre. Ça me rappelle une petite histoire. Euh, un pêcheur, et là... Euh, il vient de finir son travail et puis il fait sécher ses filets. Il passe un monsieur très sérieux. Et ce monsieur très sérieux regarde la barque, regarde le pêcheur et il dit au pêcheur, la barque là-bas, elle est à vous Il dit oui. Oh, mais elle est petite, elle est... Bah oui, mais vous pourriez en avoir une plus grande quand même. Et après après, vous allez pêcher beaucoup plus de poissons. Et après, ben, vous agiterez carrément un petit bateau. Euh, et après, à part, ben, vous allez avoir un bateau encore plus grand, vous allez embaucher des gens, vous allez ramasser du, du poisson tant que vous voudrez, etc. Et après, et après, vous vous reposerez. Et ben, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. C'est n'est pas sans enseignement. Ça paraît rigolo. Mais je peux vous assure que quand vous décryptez les choses, ça paraît peut-être rigolo. Mais ça dénonce bien une réalité. L'accaparement permanent, de toujours plus, toujours plus. D'abord, il révèle une angoisse. Et j'ai rencontré, j'ai eu, eu des rencontres avec des chefs d'entreprise, très honorables, et je ne suis pas en train de les critiquer. Mais dans leur réalité personnelle, ils se sont rendus compte qu'ils ont beaucoup donné à l'entreprise, mais pas assez à la famille. Et donc, du coup, ils disent, oui, mon entreprise va bien, mais moi, je ne vais pas très bien. Parce qu'il y a un équilibre à trouver. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'entreprise, mais tout cela doit rentrer dans le cadre de la modération. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de la société qui va modérer ses besoins de façon à ce que l'être humain soit libéré, qu'il réponde, bien entendu, aux besoins qui sont nécessaires. On est très, très content qu'il y ait des gens qui nous aident à répondre à ces besoins. Mais pourquoi 30 à 40 de superflu Pourquoi tant de superflu voilà. Et si on réduisait le superflu, on verrait qu'on peut finalement satisfaire à nos besoins. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin euh, sur euh, la sobriété heureuse. Je pensais qu'il se vendrait peu il est à 300 000 exemplaires. Pourquoi Ce n'est pas bravo Pierre Rabhi c'est parce qu'aujourd'hui, on ressent de plus en plus de besoins d'avoir quand même un espace de vie personnel, de s'accomplir personnellement et de ne pas être dévoré par un système économique. Alors vous pouvez ne pas accepter ce que je dis, je dis je, voilà ce que j'ai à vous dire. <rire> je vais faire Une petite couche. Une petite couche. Que pensez-vous de Monsanto <rire> Que du mal. Que du mal, c'est une entreprise. Il euh, euh, y a par exemple les histoires des OGM c'est une catastrophe en Afrique on est en train de répandre et ce monsieur riche euh, qui répand les, les OGM c'est un crime contre l'humanité c'est vraiment un crime contre l'humanité que de d'ouvrir des de, de, de, de, de, de, de, disons de trafiquer en quelque sorte l'organisation existante confisquer par exemple les semences transmissibles pour mettre à la place des chimères comme les OGM. C'est vraiment pas beau. Bon. Voilà. Est-ce qu'il faut manifester de... Normalement, oui, il faudrait, euh, il faudrait se réveiller, quoi. Il faudrait se réveiller et s'engager. <rire> voilà. Il y avait une question, Pierre, sur euh, qu'est-ce que tu penses des paysans Enfin, C'était paysan, agriculteur, quelle, quelle nuance et quelle. quelle... Ben, J'ai tellement euh, d'affection pour le paysan que moi-même, quand on me dit qui êtes-vous, je dis je suis paysan et peut-être philosophe, peut-être ce qu'on voudra, mais je revendique absolument mon, mon statut, si on peut dire, mais mon statut, pas seulement le statut officiel, mais ma réalité de paysan. Qu'est-ce que c'est c'est celui qui, qui euh, étreint la vie. C'est-à-dire que c'est celui qui est relié aux sources mêmes de la vie. Et je revendique cela parce que je, nous sommes nous-mêmes installés depuis une cinquantaine d'années sur un, un bout de terrain, et, et là je me suis senti vraiment paysan. C'est-à-dire relié à cette terre mère, à cette terre vivante que j'ai soignée, qui m'a soignée, qui a, qui a nourri ma famille, et, et c'est ça ce que j'entends moi par paysan. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans l'exploitant agricole que malheureusement les paysans disparaissent. Rien qu'à côté de chez moi, je peux dénombrer presque une dizaine d'authentiques paysans qui ont déjà disparu. Et on a instauré l'exploitant agricole, c'est-à-dire avec une approche plutôt minière des choses. Non pas le faire valoir, parce que les paysans le paysan faisait valoir. Et dans cette organisation très harmonieuse entre le végétal, l'animal, l'être humain, tout était organisé, c'était ça le paysan, et il tenait en même temps le pays. Et aujourd'hui on a de plus en plus d'exploitants agricoles, pour certains piégés dans un système, piégés par un système qui fait qu'ils ne sont pas heureux d'être exploitants agricoles. Et du coup, euh, voilà, il faut réhabiliter le paysan, il faut multiplier. Je, je reviens aussi, il y a beaucoup de questions qui reviennent, hein, beaucoup de convergences autour de quelques sujets, euh, mais je, je reviens sur le lien entre le changement individuel et le changement mondial, collectif et la spiritualité. Pensez-vous que l'état du monde est complètement lié à un manque de vision à long terme et de spiritualité Oui, c'est-à-dire que ce qu'on entend par spiritualité, c'est mettre évidemment de l'esprit dans les choses. Et euh, c'est vrai que c'est un monde rationnel qui a énormément réduit la, cette vibration et cette dimension que l'on appelle spirituelle. Le monde est de plus en plus pratico-pratique et il, ne fon il fonctionne de plus en plus sur une rationalité pratique. Et donc l'esprit, l'esprit qui est une subtilité, c'est-à-dire qu'il y a un, un, un élément à rajouter à la valeur, des, à la valeur de la vie, aujourd'hui ben cet esprit là je crois qu'il manque de plus en plus voilà et, mais c'est pas la spiritualité pour moi c'est pas la spiritualité d'avoir de, de, voilà, un, un enseignement particulier une religion particulière je crois que je suis beaucoup plus primitif parce que les, les peaux rouges et autres ben les, pour eux l'esprit était partout Le, tout les, toutes les traditions dites, dites primitives et pour eux l'esprit était en tout dans les arbres, dans... Alors on disait ce sont des... des ce sont des idolâtres, mais en fait c'est parce qu'ils ont pressenti que la vie anime l'arbre, anime la fourmi, anime l'abeille, anime, anime le taureau, anime tout, anime l'humanité, l'humain anime tout ça. Et c'est ça l'esprit, parce qu'on on a, on a tendance à mettre la spiritualité comme une donnée spécifique et particulière, alors que la spiritualité devrait être infuse dans tout ce qui vit, voilà, c'est ça l'esprit. Bon. Ouais. Peut-être euh, le mot de la fin, Pierre. Tu veux partager quelque chose encore euh, qui te tient à cœur bah Écoutez, euh, je pense qu'on pourrait parler encore des heures et des heures, mais toute chose a une fin. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Je pense que, enfin, euh, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que nous ne sommes pas seulement dans les analyses, mais nous sommes aussi dans l'action. Et c'est ça qui est valide en quelque sorte ce que nous faisons, c'est que nous agissons en même temps que nous parlons. Et ces convictions sont tenues par euh, une espèce d'approche qui essaye non pas de de conditionner les gens ou de les endoctriner nous ne sommes pas dans l'endoctrinement nous sommes dans une réalité terrestre la terre c'est la vie, on le veuille ou non on peut tourner en rond comme on voudra si la terre meurt, nous mourrons donc nous entretenons la terre nous entretenons la vie nous ne faisons pas que des proclamations écologiques, nous sommes des écologistes actifs nous sommes des écologistes euh, disons, dans l'opérationnel, et pas seulement des écologistes théoriques. Donc c'est très important que, euh, que, que nous puissions faire part de ce que nous faisons. Et effectivement, nous avons des structures, si des gens veulent s'initier, ils peuvent le faire, on peut les accompagner. Et puis nous sommes aussi dans un programme général, international, avec tout ce que nous avons pu propager, les colibris, le les oasis sont tous lieu, enfin toutes ces choses-là font partie, disons, des stratégies concrètes qui sont nécessaires dans le monde d'aujourd'hui, puisque ce monde d'aujourd'hui n'arrive plus à répondre aux promesses qu'il avait faites dès l'origine de, de prendre en charge l'humanité. L'humanité ne sera pas prise en charge par un système. C'est l'humanité qui doit se prendre en charge elle-même. Et évidemment, il faut créer des liens, parce que l'énergie que nous avons, cette énergie, soit nous la dissipons dans l'inutile, soit nous en faisons de la guerre et des antagonismes. Donc le temps est venu ben, d'avoir cette grande ambition qui est celle de la bienveillance et j'ose dire celle de l'amour. Voilà. Et sans cela, il n'y a pas de solution. Il n'y a aucune solution en dehors de ça. Voilà. Donc je, voilà, je vous remercie.